En cette année 2020, on a connu ce qu'on n'aurait jamais pensé vivre, un confinement général de la population. Des millions, des milliards de personnes devaient au maximum rester chez elles et éviter tout contact physique. Un épisode qui marquera sûrement l'histoire pour un moment. Qu'est-ce que vous retenez de cette période Ou plutôt, qu'est-ce que vous voulez que la société retienne de ce moment historique Que les services publics sont des trésors Que le libéralisme économique ne remplit pas ses promesses qu'on juge un peu trop facilement les autres en les traitant d'irresponsables ou d'irrationnels sans qu'ils le méritent forcément Que si on a vu une démocratie qui fonctionnait, on aurait été mieux préparé parce que plus de moyens dans les hôpitaux Moi je dirais tout ça à la fois. Mais je suis pas le premier à le dire. Il y a toutefois une chose ou deux que j'aimerais rajouter. Voilà, maintenant le confinement est derrière nous. Et on commence à voir les conséquences sur les mentalités de chacun. Si bien que la question est sur toutes les lèvres. Et maintenant Est-ce que redistribuer massivement la richesse à travers ces grandes coopératives que sont les services publics vous paraît enfin porteur de prospérité, de santé, d'éducation Et maintenant Est-ce que réduire drastiquement l'usage de la voiture vous paraît envisageable Est-ce que laisser les avions au sol vous semble enfin imaginable on n'oubliera pas que le virus s'est propagé plus facilement parce qu'on ne s'est jamais autant déplacé. On n'oubliera pas ceux qui préféraient couper les moyens des hôpitaux parce que, quand même, la croissance, ma bonne dame. Mais au-delà de ça, ce confinement a été l'occasion pour certains d'expérimenter l'effet que ça fait quand on se libère du temps de travail. Imaginez-vous en 1936, beaucoup d'ouvriers mobilisés, dans les usines et dans les urnes. Ils font un métier difficile et d'un coup, ils obtiennent deux semaines de congés payés. On l'oublie, mais c'était une grande avancée pour l'époque. Enfin, les travailleurs étaient libérés du temps de travail et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Se reposer, lire, réfléchir, s'occuper de leurs enfants, etc. Après, c'est comme le confinement. C'est pas parce qu'on se libère du temps qu'on peut tous s'en servir de la même manière. En particulier, ceux qui ont eu le confinement le plus difficile étaient rarement les plus aisés financièrement. Et surtout, on a tous eu un moment où on ne savait pas quoi faire de tout ce temps libéré. On n'était plus habitué. Mais il faudrait qu'on saisisse ce moment comme une opportunité. Au début du confinement, le député François Ruffin a lancé le site l'an 01, pour profiter de ce moment de temps libéré pour commencer à préparer l'après. Il comprenait l'importance de ce moment historique pour réfléchir à vers où on voulait aller en tant que société. Ce qui était important pour lui, c'était de pouvoir sortir du champ politique, ne plus se contenter du travail au parlement, mais d'avoir d'autres choses pour remplir ses affects. Pour la qualité de vie et de la réflexion, ce serait bien d'avoir un rythme différent avec plus de vacances pour réfléchir. On va me répondre que c'est pas bien la paresse, mais je vous parle aussi de nécessité climatique. C'est une question de ce qu'on doit changer dans notre civilisation pour qu'elle survive. Le philosophe sociologue Armut Rosa a constaté que le monde néolibéral actuel ne fait globalement qu'accélérer le temps. Même si on a toujours plus de machines et d'algorithmes pour nous faire gagner du temps, on a l'impression qu'on en a de moins en moins. Alors, il faudrait faire un épisode entier sur Rosa. Et il y en aura un, c'est promis. Mais ce qu'on peut en dire maintenant, c'est que cette accélération générale n'est absolument pas synonyme de bonheur. Pas plus que l'augmentation de la croissance. C'est même devenu l'inverse. Ceux qui en met voulaient absolument que tout reparte très vite et très fort. Ils ne vous paraissent pas un peu ridicules maintenant Du coup, que faudrait-il faire eh bien, ce qu'on avait commencé à faire avant. Mieux répartir le travail et les profits pour permettre à tout le monde d'avoir du temps pour sortir du travail, réfléchir et faire des choses dont on a plus envie. Faire en sorte qu'on retrouve l'envie de prendre part à la vie politique, pour que ça puisse changer les choses à grande échelle. Ne pensez pas que cette crise fera le travail militant à votre place. Parce que beaucoup de vos adversaires politiques sont actuellement en train de penser la même chose. Le gouvernement a pris comme je vous l'avais annoncé des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Ainsi que pour sortir du système néolibéral et corriger ses conséquences tragiques. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. C'est une situation nouvelle, mais qui risque fort de se reproduire à moyen terme. courage pour bien utiliser votre temps, et n'oubliez pas que moi je ne vous offre qu'une vérité. Rien de plus.